La lettre T minuscule On fait une ligne vers le bas Et on la croise dans le haut Avec une toute petite ligue. Et voilà la lettre T minuscule La lettre T majuscule. On fait une grande ligne vers le bas et au-dessus de cette ligne, on trace une petite ligne comme ça. Le T majuscule. Et c'est pas qu'on m'apporte un thé à boire. <rire> Merci. Merci. <rire> La lettre T. T T, -t la lettre T, T. Regarde ce beau tableau qui représente des tacos sous un tam-tam, un petit tambour ou un tapis. T. -t. C'est étrange. C'est de l'art contemporain. Merci. Merci. Merci. Merci. La lettre T. T comme dans tabouret. Téléphone, tasse, tambour, tartelette, tarantine. La lettre T. La lettre T. La lettre T. Ah, ouch. ah, ah, ah merci.